Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième chronique, et dernière de l'année, diffusée en plus pendant les vacances de Noël. C'est pourquoi il me semblait évident de terminer cette année sur une note positive, parce que oui, nous l'avons vraiment méritée. Et quoi de mieux pour finir l'année Et qui plus est, afin de coller au mieux à la chronique Paris-Avignon, 5 minutes d'arrêt, qu'un conte de Noël dont l'intrigue se situe au sommet du Mont Ventoux Bon d'accord, j'arrête le suspense. Il s'agit du conte « Les trois messes basses », extrait des lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Petite précision tout de même, je me suis permise de faire quelques coupes car je ne pouvais malheureusement pas me permettre d'avoir une chronique trop longue. À présent, je me sauve sur la pointe des pieds en vous souhaitant de magnifiques fêtes de fin d'année, que santé, bonheur et beaucoup d'amour vous envahissent l'année prochaine. Je vous embrasse fort et je vous laisse donc en compagnie du révérend don de Balaguerre et du petit clerc Garigou. Deux dindes truffées, Garigou Oh oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Oh Jésus-Maria Moi qui aime tant les truffes Garigou, et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que de plumer. Et puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Tout, tout, tout, tout, tout, tout. Grosse comment Les truites, Garigou Grosse... Euh... Comme ça, mon révérend. Énorme Oh Dieu Il me semble que je les vois As-tu mis le vin dans les burettes Oui, mon révérend. J'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs, jamais il ne sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table. Oh, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. « Allons, allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. » Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce 1100 étangs, entre le révérend Don Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des cires de trinquelage, et son petit clerc Garigot ou du moins, ce qu'il croyait être le petit clerc Garigot. Car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc pendant que le soi-disant Garigou faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château et l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant « Des dindes rôties, des carpes dorées, des truites grosses, comme ça !» Dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches, et à mesure des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du mont Ventoux, en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de trinquelage. C'étaient des familles de métayers qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant, par groupes de cinq ou six, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leurs grandes mantes brunes où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rude montée, les métayers reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. « Bonsoir, bonsoir, maître Arnoton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants !» La nuit était claire, les étoiles avivaient de froid. La bise piquait et un fin grésil glissant sur les vêtements sans les mouiller gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs de neige. On entendait le tintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remués dans les après d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chairs rôties et les herbes fortes des sauces compliquées faisait dire aux métayers, comme aux châtelains, comme aux bailli, comme à tout le monde oh, Quel bon réveillon nous allons faire après la messe C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne montant jusqu'à hauteur des murs. Les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés, et que de monde, et que de toilettes Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garigou Cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'hôtel avec une précipitation infernale et qui semble dire tout le temps « Dépêchons-nous !» « Dépêchons-nous, plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table !» Et le fait est que, chaque fois qu'elle teinte cette sonnette du diable, le chaplain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une genouflexion, et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer trois messes consécutives. « Et d'une !» se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis sans perdre une minute, il fait signe à son clerc ou celui qu'il croit être son clerc, et... C'est la seconde messe qui commence. Et avec elle commence aussi le péché de Don Balaguer. « Vite Vite Dépêchons-nous » Lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève et esquisse les signes de croix, les genuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir fini plus tôt. Verset et répond, se précipite, se bouscule, les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait beaucoup trop de temps, s'achève en murmure incompréhensible. Et tout le temps, la damnée petite sonnette est là, qui teinte leurs oreilles comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train-là, une messe basse est vite expédiée. « Et de deux !» se dit le chaplain tout essoufflé. Puis sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'hôtel et... C'est la troisième messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger. Mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue. Les carpes dorées, les dindes rôties sont là, là, là, il les touche, il les... Oh mon Dieu, les plats fument, les vins embaument Il secoue en son gros lot enragé, la petite sonnette lui crie. « Vite Vite Encore plus vite !» « Mais comment pourrait-il aller plus vite Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots !» À moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe oh c'est ce qu'il fait le malheureux De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux, puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pater, salue de loin la préface, et par bon et par élan se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivi de l'infâme Garigou, qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillets deux par deux, bouscule les pupitres, renverse les burettes, et sans cesse secoue la petite soeur de plus en plus fort, de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent quand les autres sont debout, et toutes les phrases de ce singulier office se confondent sur les bancs, dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël, en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, palide d'épouvante en voyant cette confusion. L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre, murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Arnauton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond, tous ces braves gens qui eux aussi pensent à réveillonner ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste. Cinq minutes après la fin de la troisième messe, la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle, le chaplain au milieu d'eux. Le château, illuminé de haut en bas, retentissait de chants, de cris, de rires, de rumeurs, et le vénérable Don Balaguer plantait sa fourchette dans une aile de gélinote, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bon jus de viande. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis, au matin, il arriva dans le ciel, encore tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comment il y fut reçu. « Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien !» lui dit le souverain juge, notre maître à tous. « Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. »« Ah, tu m'as volé une messe de nuit !»« Eh bien, tu m'as trois cents en place !» et tu n'entreras en paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces trois cents messes de Noël, en présence de ceux qui ont péché par ta faute et avec toi. » Et voilà la vraie légende de Don Balaguer, comme on la raconte au Pays des Olives. Aujourd'hui, le château de Tringelage n'existe plus, mais la chapelle se tient encore toute droite, tout en haut du Mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe, l'herbe encombre le seuil, les vitraux coloriés ont disparu depuis longtemps. Cependant, il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines, et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelles éclairées de cierges invisibles qui brûlent au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit, nommé Garrigue, sans doute un descendant de Garigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, il s'était perdu dans la montagne du côté de Trinquelage. Et voici ce qu'il avait vu. Jusqu'à onze heures, rien. Tout était silencieux, éteint, inanimé. Soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher, un vieux, vieux carillon qui avait l'air d'être à dix lieues. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garrigue vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises. Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait. « Bonsoir, maître Arnauton Bonsoir, bonsoir, mes enfants !» Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vu passer étaient rangés autour du cœur, dans la nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore. De belles dames, avec des coiffes de dentelle, des seigneurs chamarrés du haut en bas, des paysans en jaquettes fleuries ainsi qu'en avaient nos grands-pères. Tous l'air vieux, fanés, poussiéreux, fatigués. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du chœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix. Pendant qu'un prêtre, habillé de vieil or, allait, venait devant l'autel, en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot. Bien sûr, c'était Don Balaguer, en train de dire sa troisième messe basse.